Aïe aïe aïe aïe aïe vous vous êtes fait ce que j'appelle très sobrement zacké Vous savez c'est quoi se faire zacké c'est quand vous vous faites hyper par zack qui sort beaucoup de vidéos pendant une semaine Avant de partir pendant 5 jours sans crier gare Mais bon c'est un petit classique hein maintenant ça fait 5 ans que je suis sur youtube si vous me suivez depuis réellement longtemps vous vous y êtes habitué Je vous avais promis de jouer à Black Ops Cold War ce week-end sauf que j'y ai joué sur PS4 c'était vraiment pas hyper fluide je trouve Vraiment je pense que limite c'est un problème qui vient de ma PS4 parce que je sais pas le jeu je le sentais pas tu vois donc donc j'ai attendu la version PC qui est là, là, elle est là, regardez, sous mes yeux, ça fait un petit peu plaisir, donc on va pouvoir aller dessus, pas la tester, parce que vous le voyez, je suis niveau 7, fait déjà une petite heure que je joue dessus, mais je vais pouvoir donner mon avis, on va pouvoir parler, ce sera le premier live gameplay, après on peut parler de plein de choses, hein. je vous le dis, personnellement, j'ai fait un stage à l'IHU de Marseille, Didier Raoult, tout ça, donc on peut parler de la pertinence du couvre-feu, alors que dans un contexte socio-économique et sanitaire qui n'est pas favorable dans ce pays, c'est bon, je vais pas parler de ça, moi ça me casse la tête, je suis en train de vriller complet. Alors que en ce moment, j'ai des échéances professionnelles. J'ai Zach Orly avec Zayou, qui s'est super bien passé, qui sort là demain sur YouTube. Ça me fait plaisir avec des sous-titres pour pouvoir stonks sur les anglais qui ont envie de regarder sur HLTV et Reddit. Entre le début de mes cours, professeur Zach a donné son premier cours, c'est super pas passé Entre mes envies de voyage d'exercérmés, tout à l'heure, j'étais à deux doigts de prendre un billet d'avion pour aller à Tallinn en Estonie, frère Tu vois bien que c'est un sujet qui m'affecte mentalement, putain de merde Donc, en prenant en compte le fait que je sois pas super stable mentalement, on va y aller in-game. C'est parti. Let's go! Let's go, let's go, my boy. Alors là, je fais cette vidéo alors que j'étais à deux doigts d'être dans un avion direction l'Estonie. plus, tu connais l'Estonie. L'Estonie, c'est sombre, donc tu te doutes bien qu'il n'y avait même pas de direct. J'aurais dû faire une escale à Varsovie, mes frères. Oui, oui, oui, je sais, je suis ce genre de mec qui a les moyens sociaux financiers de partir du jour au lendemain. Ça va, je rigole, moyens sociaux financiers. Oh, Starshipper! Starshipper, c'est un très très bon streamer Warzone. Il est très très fort, je vous le conseille, c'est le frérot. Ancien joueur BF d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas si ici il y a des Estoniens sur ma chaîne ou des gens qui sont déjà allés à, à, à Tallinn Je sais pas si y en a qui savent ce que ça vaut tu vois en général quand tu parles d'Europe Ouais j'ai envie de voyager en Europe t'entends peu de gens qui disent Ouais alors moi je suis allé en Estonie c'était trop lourd Mais c'est justement aussi le principe hein dommage Le principe c'est pas seulement d'aller dans des endroits connus, sinon on irait tous à Lioré-Démar et Marbella en écoutant 13 bandes organisées. Bon au bout d'un moment notre vie serait un petit peu à chier tu vois. Dédicace aux gros kékés qui vont à Lioré-Démar tous les étés, euh, on vous déteste. Hein. Vous n'êtes pas apprécié ici. Non ça va je rigole. Bon du coup ce petit Black Ops Cold War, bon franchement elle me fait plaisir cette petite version pc. Hein, moi je l'attendais grandement. Pas que je sois spécialement devenu un joueur élite pc, hein, je suis toujours aussi nul à chier. Attends ils sont devant moi. Ok petit double gratuit comme ça. Un petit double gratuit les amis, on mange. Pas que je sois spécialement devenu un joueur PC, mais je prends plus de plaisir à jouer clavier-souris maintenant par rapport au Par rapport à la manette. Vous inquiétez pas, je vous lâche pas mes frères. Vous êtes toujours méga sûrs. Je serai toujours un représentant de la console. Toujours je vous défendrai par rapport aux gros kékés des places du PC qui disent allez, les arcs à trop cheaté avec le dollars visuels, ma tête de gueules PCistes de merde qui se sent au-dessus parce qu'ils jouent sur une console différente. Une console différente sur une plateforme. Bon du coup ce petit Black Ops Code War me fait plaisir. <rire> je dis ça, je me prends une bouche, hein, c'est... <rire> du coup, ce petit Black Ops Cold War me fait plaisir sur PC, hein, euh, ça fait plaisir parce que le jeu est très fluide, voilà, c'est très très cool à ce niveau-là. Et surtout, entre l'alpha et la bêta, j'avais annoncé, euh, donc pour ceux qui avaient regardé ma vidéo sur l'alpha, je ne vais pas totalement me répéter, mais euh, j'avais annoncé notamment qu'en général, entre les alphas, les bêta, tout ça, il n'y a pas trop de différence, là, ils nous ont montré qu'ils étaient réactifs Réactifs les amis les... Ils ont été réactifs Non mais l'autre il avance en visant Ils ont été réactifs dans le sens où ils ont pu euh, modifier des choses Notamment les mouvements etc Que je trouve bien sympa euh, Pour l'instant il y a une grosse amélioration à ce niveau là Même si c'est loin d'être parfait Pourquoi Parce qu'ils ont fait quelque chose que je trouve absolument intolérable <tousse> Wouhou ils ont tué les drop shot. Ils ont tué les drop-shots, donc euh, le, le mouvement qui consiste à tirer en s'allongeant. C'est pas que ce soit le plus réaliste du monde, hein, mais de toute façon, après, si tu veux une simulation réaliste, tu vas pas sur Call of Duty. Mais c'est un peu relou, parce que c'est quelque chose qui était classique dans cette série que j'ai toujours apprécié faire, donc le fait de plus pouvoir en faire, c'est assez relou. C'est le seul truc sur lequel je me plaindrais un peu au niveau des mouvements, parce que globalement, je les trouve largement meilleurs. Euh, je trouve les sensations plus sympathiques que pendant l'alpha. Attends, j'ai envie de montrer la taille de mon sexe. Wouhou! Série de 3! Série de 3! Je suis un monstre, ça y est. Avion d'espion. Av Le gameplay est validé, j'ai pu sortir. Aïe! NON! NON! Je l'avais pas vu! J'allais dire, c'est bon, série de 3. La partie gameplay est validée pour YouTube. <rire> Le mec a des standards nul à chier. Palmarès de mon fils, il s'est compté jusqu'à 3, c'est un génie. Oh! J'avais encore 12 balles, je suis débile. Il va venir. On a fait le petit double. Le... Série 3, let's go! Alors il y a plein de trucs cette fois que je vais relever vis-à-vis -vis de mes nouveaux tests de ce Call of Duty Alors je tiens à dire que je n'ai pas... Euh... Je ne vais simplement donner mon avis en argumentant, en expliquant pourquoi Je n'ai pas la primeur des bons avis sur Call of Duty Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous pouvez le dire respectueusement dans les commentaires Et on peut en débattre avec grand plaisir Donc moi maintenant que j'ai joué un peu pas mal, tu vois, cette bêta Il y a un sentiment désagréable qui me revient à l'arrière de la bouche C'est que j'ai l'impression qu'ils ont tout designé dans le jeu, ou en tout cas une bonne partie Tout pour euh, les nuls. Donc euh, j'ai mis tout pour les nuls dans le titre parce que c'est un peu euh, péjoratif, mais bon, il a pas de honte hein, d'être nul à Call of Duty. T'imagines le jour où on te dit Ah bah la honte t'es pas bon à Call of Duty, c'est que ce monde sera dans un piètre état les frérots. Bon je suis dans une petite série de 5. Donc quand je dis tout pour les nuls, c'est que j'ai l'impression que tout le game design, tout ce qu'ils ont pensé, c'est pour améliorer le confort de jeu des joueurs les plus mauvais. Alors en même temps c'est assez logique hein, parce qu'on n'est pas sur CSGO, je peux pas trop me plaindre de ça dans le sens où on n'est pas dans un jeu suffisamment élitiste pour que je te dise wa skill, skill, que skill, que skill Call of Duty. Dans son histoire, les frères, il y a eu des trucs toxiques Et faciles d'utilisation euh, C'est ce qui a fait également, là, cette licence Et qui fait qu'elle est devenue ce qu'elle est à l'heure actuelle Donc ça ne me dérange pas Le truc, c'est que entre Donc maintenant, je vais citer des, quand même des arguments Entre le fait d'avoir quand même ton élimination Donc ton kill en ayant subi, enfin en ayant mis une partie des dégâts Donc euh, tu as quand même dans ton score, tu vois euh, Un kill qui est affiché si par exemple tu as une assistance Donc euh, ça, c'est quand même assez chiant Entre ça, entre euh, les streaks Qui maintenant ne se reset plus quand tu meurs Ce qui permet aux joueurs évidemment les plus mauvais de continuer à avoir des streaks et ça rend les parties un peu chiantes dans le sens où n'importe quel pégu qui ferait 10 kills et 20 morts va avoir un streak à un moment ou un autre que ce soit un avion un avion espion, un contre-avion un contre-avion espion t'as compris parce que je dis avion et avion espion alors que c'est la même chose voire même peut-être une frappe d'artillerie tout ça c'est assez relou et tu sens que c'est quand même fait en sorte pour que n'importe quel kéké puisse également avoir ses streaks, tu vois bon je vais pas revenir sur le SBMM hein, également le SBMM j'en ai parlé dans ma dernière vidéo d'ailleurs je vous invite à la regarder 18-6 ça va petit gameplay sympa Oh, le recul zéro, c'est honteux. <rire> Par contre, le mec est chaud. Mais là, l'arme a l'air lourde, mais voilà, le recul. <rire> Donc, entre les streaks qui ne resetent pas et qui permettent du coup à tout le monde d'en avoir, quelle que soit ta série, alors que j'aurais préféré un système à la MW3 où tu peux avoir des streaks dead, comme les drones par exemple qui eux ne reset pas, mais les streaks style artillerie etc ça aurait été sympa que ça reset et qu'il reste encore un peu de mérite, tu vois un peu de skill qui rentre dans le jeu et que tu sois vraiment content de les avoir Alors qu'à l'heure actuelle il y en a trop, dans les parties il y en a trop il y a trop d'avions, il y a trop de contre-avions, il y a trop d'artillerie c'est vraiment relou je trouve donc les streaks, le SBMM, les éliminations qui comptent et qui boostent ton score artificiellement entre guillemets, qui permet à des personnes d'avoir des bons scores sans nécessairement je dirais pas les avoir mérités, mais sans nécessairement que ce soit réel par rapport à leur gameplay et enfin, un dernier point que je vais vous dire quand la game commence. J'ai quand même du grand respect pour les personnes qui, sur une bêta sortie il y a à peu près deux heures, sont déjà niveau 26, 30. C'est pas rare, depuis tout à l'heure je tombe sur des mecs comme ça. Vous avez une vie fantastique. Hein. Je ne critique bien sûr pas ceux qui s'adonnent au fait de jouer aux jeux vidéo. C'est que les mecs power un truc, j'ai rarement vu ça. Donc, je vous ai cité SBMM, Streak, les imitations et enfin un dernier truc que je trouve un petit peu problématique et qui me fait dire que leur vision autour de ce jeu est plus basée euh, pour pouvoir améliorer euh, le confort de jeu des plus mauvais au détriment peut-être des plus expérimentés, c'est... Attends, y'a quelqu'un là-bas. Ouh, mon shoot. Oh, mon shoot. Ah là, shoot d'alcoolique Shoot d'alcoolique, je fais partie des plus mauvais, c'est pour moi tout ça, faut que je les exploite ah c'est le micro de terrain Le micro de terrain. Alors pour ceux qui se rappellent, sur Black Ops 1, il y avait déjà un truc comme ça. Hein. Je vois rien là. Wow, il est tellement loin, je l'ai pas vu Donc il y avait déjà sur Black Ops 1 un truc comme ça qui permettait d'avoir la position des joueurs euh, dès que tu le balançais. Là, c'était un grand truc blanc, je sais même plus comment ça s'appelait. Mais bon, les OG s'en rappelleront. Et là où je veux en venir, c'est que ce micro de terrain est archi cheaté parce qu'il couvre une grosse euh, période... Enfin... Euh, Il va mourir Il ne veut pas que je m'amuse. Wouhou, série deux. Il couvre une grosse per euh, une grosse place géographique, je sais pas parler français. Bref, il couvre un gros endroit, mais surtout son plus gros problème, euh, du coup, à ce micro de terrain, c'est que il suit les mouvements des gens en continu. Et ça, c'est putain de cheaté, parce que t'es ni plus ni moins que quand tu vas en game privé et que tu mets euh, un passage du radar en continu. C'est ultra cheaté, c'est ultra beaucoup trop puissant, c'est ultra beaucoup trop puissant et c'est un peu problématique et voilà donc j'espère que cette vision là euh, des joueurs un peu plus mauvais, euh, un peu plus naze pour rendre tout accessible, tout facilité, je ne la critique pas dans le fond parce que je comprends leur principe, parce que quand tu te mets du côté d'Activision, eux leur but c'est d'avoir ce qu'on va appeler un taux de rétention des joueurs élevé. et comment est-ce que tu fais pour avoir un taux de rétention des joueurs élevé Bah il te faut déjà un bon jeu, voilà ce que je pense que Black Ops Square peut, peut être. Le truc c'est qu'un Call of Duty tu juges pas qu'à son gameplay, tu juges également à sa gestion de son contenu tout ça, et ça c'est le futur qui nous le dira. Oh, je savais même pas qu'on pouvait monter par là, série de 5, baby Avion espion Et lui, je l'ai gagné, je l'ai mérité Lui, je l'ai gagné Ah, je me suis fait tuer, par contre, derrière. Chou Donc, on espère, voilà, qu'il vaut aussi penser à nous, les joueurs un peu plus OG, qui ne sont pas nécessairement mauvais, tout en travaillant leur taux de rétention et trouver un moyen, voilà, de please tout le monde. Il faut également que Treyarch rende honneur au travail fait par, mode, euh, par euh, ceux qui ont fait Modern Warfare 2019. Infinity Ward, au niveau de la gestion des contenus en multi, au moins cette année. Je vais pas parler de Warzone. Ah, oh, une petite élimination de habilité. Je vais pas parler de Warzone parce que c'est vrai que Warzone, j'ai pas beaucoup parlé avec Lohan. et apparemment les contenus sur Warzone ont été vraiment pas si ouf cette année. Mais au niveau du multi, les season pass ainsi que les nouveaux trucs, les nouvelles cartes, les nouvelles armes, tout ça constamment gratuit, ça a été quand même, quand on pense à comment c'était avant... Un grand upgrade et ils l'ont fait très bien à ce niveau-là, donc je tiens quand même à être bon joueur et à leur dire voilà, ça ils ont géré, ça ils ont pas géré, donc je reconnais ce qu'ils ont géré et je critique ce qu'ils ont pas bien géré. Bon voilà voilà, donc place aux commentaires, dites ce que vous pensez et euh, tout ira bien. Donc c'est bon, Zach le prof a donné son premier cours les frères. zac oh, Zach le prof, j'ai été prof et je m'attendais à avoir une petite classe pour être honnête. Tu une petite classe, une classe, je pensais que j'allais voir 10-15 personnes, ils étaient 27. Le plus jeune avait 16 ans, le plus vieux 25, mon âge. Donc j'étais étonné. Pour ceux qui se demandent, je donne des cours de quoi En gros, je vous explique. Je suis dans une école un peu commerce, tout ça, machin, etc. Et il y a une option qui concerne un peu le monde du streaming. Donc je leur parle de un peu de l'écosystème des plateformes, comment de la partie hardware, de la partie software, comment régler un stream, le nécessaire pour pouvoir en faire, etc. c'est pas un cours qui a vocation pour être streamer, ce n'est pas le but. C'est plus pour donner des clés, leur expliquer un peu le monde, euh, des choses un peu plus côté financière etc. Etc., sur des fonctionnements de web TV, sur la réalité du métier, tout ça. Voilà, moi franchement je suis très content, je suis pas prof vraiment, je suis plus intervenant. Et j'ai donné mon premier cours, 3 heures et putain. 3 heures de cours les frères, faut les faire. Hein. Oh 3 heures de cours mon gars, faut les tenir. Hein. Énorme respect aux profs qui sont là et qui préparent toujours leurs cours et qui sont toujours carrés à ce niveau-là parce que la préparation du cours c'est long, hein. Oh je me doutais pas hein. Une heure de cours, ça donne à peu près une heure de préparation. Vraiment. Je vais revoir mon point de vue sur les profs, vous méritez vos vacances et vos salaires, les gars. Je dis ça alors que les profs sont loin d'être pleins aux as hein. Le système est un peu problématique quand un prof qui enseigne des, des choses aux gens que Zach Nanil pouille en caleçon devant son PC. Mais ça, c'est autre chose. Je suis en train de faire ce qu'on appelle du populisme. <rire> oh, Tiago Sylvain, il gagne plus que les infirmières en tapant dans un ballon. <rire> <rire> Donc j'ai mon prochain cours qui est demain. D'ailleurs, en arrivant, je leur ai dit directement, les gars, moi, je suis très sympa, on va passer une très bonne année. J'en doute pas. Je suis même plutôt confiant. Par contre, vous allez respecter le port du masque, etc. Tout simplement parce que je ne veux... Oh j'entends quelqu'un à ma droite mais je sais pas où il est. Il y a quelqu'un à ma droite mais je sais pas où il est. What the fuck Mais il est invisible C'était une grenade. <rire> je crois que c'était à l'air. Oh je suis un débile Oh je suis un idiot bête les gars Là par contre c'est sale ce que j'ai pris. Là, c'était sale. Je suis un idiot bête Mais un idiot bête qui gagne la game, et ça, c'est beau, voyez-vous. Mmh, petite élimination pas, élimine... pas pas méritée, pardon. Allez, let's go Je tiens quand même à dire que en ce moment, j'ai un karma euh, maudit. J'ai un karma maudit dans le sens où... Alors, je crois que j'ai fait le même score que la game d'avant. 19-16, 18-6, 19-7. Ça fait au total 37 kills pour... 15 morts, ouais, c'est ok, c'est pas dingue. Ça fait un gameplay, ça fait deux gameplay sympathiques, deux ratios de 3 après. On va plutôt les voir comme ça, vous voyez. En ce moment, j'ai un karma négatif dans le sens où j'ai tweeté un truc, j'ai tweeté, ouais, mercredi Macron, ce sera pas reconfinement, tout ça, il va... Il va juste vanner un peu sur le télétravail dire, s'il vous plaît, faites du télétravail les entreprises avant d'avoir 30 000 cas le lendemain. J'ai eu raison sur les 30 000 cas, mais pas sur euh, le euh, truc du reconfinement par reconfinement. Donc là où je veux en venir, c'est qu'on est en situation de couvre-feu, et vu que c'est une période où ça va faire un peu de mal pour beaucoup de personnes, pour tout ce qui est aspect euh, mental, etc., je sais que le confinement, ça avait fait des dégâts à ce niveau-là à beaucoup de monde. Je quand même tiens à vous souhaiter, force à vous, du courage On va réussir, on va traverser cette période de merde ensemble. Je vais essayer de vous dire au maximum, si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas, je pense à vous, sur ce, fin de cette vidéo, des gros bisous, et je vous dis, à dans le week-end, <rire> à plus les frères, bisous.